Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 5 des mathématiques de l'examen national session 2018 de la section science maths. Cet exercice se rapporte sur l'analyse et le noter sur deux points et demi. Alors, c'est parti. L'énoncé de l'exercice 5 on considère la fonction grand f définie sur R par grand f de x est égale à l'intégrale de 0 à x exponentielle t au carré dt. Question 1. Montrer que grand f est continu et strictement croissante sur R. Question 2. Montrer que quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert. 0 plus l'infini, grand f de x est supérieur ou égal à x. En déduire, limite quand x tend vers plus l'infini de grand f de x. Question petit b. Montrer que grand f est impair. En déduire, limite quand x tend vers moins l'infini de grand f de x. Question petit c. Montrer que Grand F est une bijection de R dans R. Question petit D. Montrez que la bijection réciproque G de la fonction grand F est dérivable en 0, puis calculez G' de 0. Question 1. Montrez que grand F est continu et strictement croissante sur R. Donc, pour montrer que grand F est continue, il suffit de montrer que la fonction qui a pour image l'exponentielle t au carré est une fonction continue. Or que la fonction qui a pour image ET au carré est continue sur R car c'est le composé de deux fonctions continues sur R. Fonction exponentielle et fonction carré. Alors, Grand F est dérivable sur F, Grand F est la primitive qui s'annule en zéro, donc F est continue sur R. Montrons que grand F est strictement croissante sur R. Pour faire cela, il faut montrer que la dérivée grand F prime de X est strictement positive. On a grand F défini sur R par grand F de x est égal à l'intégrale de 0 à x l'exponentielle t au carré de t. On a donc F prime de grand x est égal à l'exponentielle de x au carré. On sait que quel que soit x appartient à R, l'exponentielle de x au carré est supérieure strictement à 0. Alors, pour tout x F Grand F prime de X est supérieur strictement à 0. D'où, Grand F est strictement croissante sur R. Question 2, petit A. Montrez que, quel que soit X appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, on a Grand F de X est supérieur ou égal à X on déduit ensuite la limite de grand F de x quand x tend vers plus l'infini. Donc montrons que grand F de x est supérieur ou égal à x, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini. On a t au carré est supérieur ou égal à 0, donc l'exponentielle de t au carré est supérieur ou égal à l'exponentielle de 0, c'est-à-dire l'exponentielle de t au carré est supérieur ou égal à 1. Donc, l'intégrale de 0 à x, l'exponentielle de t au carré dt, est supérieure ou égale à l'intégrale de 0 à x 1 dt. Alors, l'intégrale de 0 à x, l'exponentielle t au carré dt, est supérieure ou égale à x. Donc, quel que soit x appartient à R, grand f de x est supérieur ou égal à x. En particulier, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, grand f de x est supérieur ou égal à x. En déduire, limite quand x tend vers plus l'infini de grand f de x limite quand x tend vers plus l'infini de x est égal à plus l'infini. On a aussi, quel que soit x appartient à r, grand f de x est supérieur ou égal à x. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de grand f de x est supérieur ou égale à limite quand x tend vers plus l'infini de x. Donc, limite de x tend vers plus l'infini de grand f de x est égal à plus l'infini. Passons à la question de psi b. Montrez que grand f est une fonction impaire. Ensuite, on déduire limite quand x tend vers moins l'infini de grand f de x. Donc, soit x appartient à r, alors moins x appartient aussi à r. On a f de moins x est égal à l'intégrale de 0 à moins x. L'exponentielle t au carré de t, on va essayer ici de montrer que f de moins x est égal à moins f de x. Pour cela, on va faire un changement de variable. Soit u est égal à moins t, alors moins u est égal à t, donc moins d de u est égal à d de t. Et si on donne t est égal à 0, alors u est égal à 0, et si t est égal à moins x, alors u est égal à x. Donc, donc grand f de moins x est égal à l'intégrale de 0 à moins x l'exponentielle t au carré de t est égal à moins l'intégrale de 0 à x l'exponentielle de moins u au carré d de u. On a effectué ici le changement de variable. Et on a remplacé le t au carré par moins u au carré, et d de t par moins d de u pour cela qu'on a obtenu qu'on a obtenu ici le moins. Donc, ici 0, ici x, parce que euh, on a u est égal à x. Alors, est égal à moins l'intégrale de 0 à x, l'exponentielle de u au carré d de, de u. Donc on a u et t sont des variables muettes. Donc, ceci est égal à moins l'intégrale de 0 à x. L'exponentielle de t au carré d de, de t est égal à à moins grand f de x. On a grand f de moins x est égal à moins grand f de x pour tout x de f. Donc, la fonction grand f est une fonction impaire. On déduire, limite quand x tend vers moins l'infini de grand f de x. Graphiquement, la fonction grand f est symétrique par rapport à l'origine, car Grand F est une fonction définie de R vers R et elle est impaire. Alors automatiquement, si limite quand x tend vers plus l'infini de Grand F de x est égal à plus l'infini, alors limite quand x tend vers moins l'infini de Grand F de x est égal à moins l'infini. Ou tout simplement, ou encore on fait on fait limite quand x tend vers moins l'infini de grand f de x est égal à limite quand u tend vers moins l'infini de f de moins u. Donc, est égal à limite quand u tend vers moins l'infini moins f de grand u car la fonction est une fonction impaire. Donc, est égal à, enfin, est égal à moins l'infini. Question 2 petit c. Montrez que grand f est une bijection de r vers r. Donc d'après la question 1, on a grand F est continue et strictement croissante dans R. Alors grand F est une bijection de R vers F de R tel que F de grand R est égal à F de l'intervalle moins l'infini plus l'infini qui est égal à l'intervalle, limite quand x tend vers moins l'infini grand F de X, limite quand x tend vers plus l'infini grand F de X, qui est égal bien sûr, moins l'infini plus l'infini, car on a trouvé limite quand x tend vers moins l'infini de grand F de x est égal à moins l'infini, et limite quand x tend vers plus l'infini de grand F de x est égal à plus l'infini. Donc ceci est égal à R. Donc grand F est une bijection de R vers R. Question 2D, montrer que la bisection réciproque grand G de la fonction f dérivable en 0 et calculée G' de 0. On a f de 0 est égal à 0 et f' de 0 est égal à 1. On a aussi f est dérivable en 0. Et f de 0 est différent de 0, donc g est dérivable en 0. Donc, il reste à calculer g de 0. Donc, on a g de 0 est égal à f moins 1 de 0, car g est la fonction réciproque de la fonction grand f. Donc on remplace ici, j'ai pris par f moins 1 prime. Or, on sait que f de 0 est égal à 0. Donc ici, on peut remplacer 0 par f de 0. Donc ceci est égal à f prime de moins 1 de f de 0. On a la dérivée du composé des deux fonctions f moins 1 rond f prime de x est égal à 1, équivalent f moins 1 prime de f de x est égal à 1 sur f prime de x, donc on a ici f moins 1 prime de f de 0 est égal à 1 sur f prime de 0. Or, f prime de 0 est égal à 1, donc ceci est égal à 1 sur 1, qui est égal à 1. Donc finalement, G de 0 est égal à 1. Donc c'est fini pour cette vidéo. Merci de votre attention, bonne chance et beaucoup de courage. Je vous laisse avec cette citation. Le chemin de la réussite se trouve sous les pas de celui qui marche de cœur confiant. Alors, au revoir.